Bonjour, je suis professeur agrégé Youssef et Nous allons parler de la région carotidienne. Alors, la région carotidienne est située au niveau de la partie latérale du cou, en avant de la région susclaviculaire et en, en arrière de la région parotidienne, de la région subenduillaire et de la région sous iridienne elle est masquée par les muscles mastoïdien qui constituent le couvercle de la région. Elle présente à décrire une loge ostéomusculaire et un contenu. Nous allons commencer par la loge ostéomusculaire. C'est un quadrilatère oblique en haut et en arrière, limité en avant par le bord antérieur du muscle sternoclido-mastoïdien. En arrière, par le bord postérieur du muscle sternocleidomastoidien. Au haut, par la ligne horizontale, joignons la mastoïde à la mandibule. En bas, par la clavicule et la fourchette sternale. Alors, cette loge osteomusculaire présente trois parois. Une paroi postérieure, une paroi externe et une paroi interne. Nous allons commencer par la paroi postérieure. Elle est constituée par le rachis cervical avec les apophyses transverses de C3 à C7. Celle de C6 est saillante. Elle est appelée tubercule de chasséniac qui est repère de la carotide primitive en chirurgie. Euh, elle présente également à décrire les muscles de la région prévertébrale et les éléments nerveux dans les branches profondes du plexus cervical, notamment le nerf phrénique et le sympathique cervical. Nous allons passer maintenant à la paroi interne qui est constituée par l'axe viscéral du cou, avec la présence de la glande thyroïde, le larynx et la trachée, et le pharynx et l'œsophage, et également le nerf récurrent de chaque côté. Pour ce qui est de la paroi externe, elle est constituée par un double plan musculaire engainé par les aponeuro-cervicales moyennes et superficielles. Alors nous, allons, nous avons euh, plus d'une façon superficielle le muscle sternoclédomastoïdien engainé par l'aponeuro-cervicale superficielle et plus profondément nous avons euh, en arrière le ventre postérieur euh, du muscle homoïdien dont le tendon couvre l'axe vasculonerveux du cou. Et en avant, nous avons le muscle sternocludo-hyoïdien, engainé tous les deux par la ponyrosse cervicale moyenne. Nous allons parler maintenant du muscle sternoclido Il présente à décrire trois faisceaux et deux couches, une profonde et une superficielle. La couche profonde, appelée muscle clédomastoïdien, s'étend de la clavicule à la mastoïde. Pour ce qui est de la couche superficielle, il est constitué par le muscle sternomastoïdien en avant qui s'étend du manubrium sternal à la mastoïde et le muscle clédo-occipital en arrière qui s'étend de la clavicule à l'os occipital. La couche profonde est totalement couverte par la couche superficielle et le muscle sternocleidomastoidien est contenu dans un dédoublement de la de l'aponegrose cervicale superficielle. Le muscle sternocleidomastoidien est vascularisé essentiellement par les branches de l'artère carotide externe. Il est innervé sur le plan moteur par le nerf accessoire et sur le plan sensitif par le plexus cervical profond. En ce qui est de ses actions, si le point fixe est en bas, il va fléchir la tête et l'incliner de son côté. La contraction des deux sternocleidomastomidiens fléchit la tête en avant ou bien en arrière selon la position initiale de la tête. Si le point fixe est en haut, le muscle sera un muscle inspiratoire accessoire. Nous allons parler maintenant du contenu de la gouttière carotidienne. Il est constitué par l'artère carotide primitive et ses branches de division, la veine jugulaire interne, le nerf pneumogastrique et le nerf hypogloss. Nous allons parler maintenant de l'artère carotide primitive. Alors sur cette vue postérieure de la gouttière carotidienne, alors nous voyons ici la naissance à droite de la bifurcation du tronc paracéocéphalique et à gauche euh, la naissance de la carotide primitive de la crosse de l'aorte. Faites attention, c'est une vue qui est postérieure. Alors la droite est là. Alors, euh, l'artère carotide primitive se termine au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde en avant et de C4 en arrière. La bifurcation carotidienne se fait en dehors du pharynx, entre les muscles digastriques en haut et homo en bas. Cette bifurcation présente à décrire le corpuscule carotidien d'Arnold, qui est une grande glande. Nerveuse qui joue un rôle important dans la régulation de la tension artérielle. Alors, nous allons passer aux branches de division qui sont la carotide externe qui se dirige en haut et en dehors avant de pénétrer dans la région parotidienne et la carotide interne qui se dirige en haut et en dedans et pénètre dans l'espace sous-parotidien postérieur. Les deux vaisseaux n'appartiennent à la région que dans leur portion au-dessous du muscle digastrique. Nous allons parler maintenant de la vingiculaire interne, qui est la veine profonde principale du cou. Elle fait suite au sinus latéral par le trou déchiré postérieur. Elle longe la face externe de la carotide primitive. Et se termine au niveau de la base du cou en s'unissant à la veine sous-clavière au niveau du confinement veineux de Pyrogov, tout par le tronc veineux céphalique Il présente comme collatéral le tronc veineux thyro-lingo-facial, thyroïde lingual facial, et la veine thyroïdienne moyenne. Qui joue un rôle dans la vascularisation de la glande thyroïde. Après la carotide primitive, la veine jugulaire interne, nous parlons maintenant de du nerf pneumogastrique ou bien dixième crânien, qui traverse la région avant d'atteindre le thorax. Il chemine dans l'angle dièdre jugulo-carotidien, au vert en arrière. Pour ce qui est du nerf hypoglosse, il ne fait partie de la région que dans la partie supérieure. Il est oblique en bas en avant. Il donne sa branche descendante qui se chemine sur la face externe de la veine jugulaire interne et qui va énerver les muscles sous-fluidiennes. Faisant partie également de la gouttière carotidienne, nous avons la chaîne lymphatique jugulaire, constituée par 20 à 30 ganglions entre la veine jugulaire interne et les muscles sternocleus société, qui drainent la face, la nuque et les voies aérodigestives supérieures. Alors, une tumeur maligne euh, du larynx, par exemple, peut s'accompagner d'une cervicale de la région du Alors, ce drainage se termine à la base du cou au niveau de la grande veine lymphatique à droite et du canal thoracique à gauche. Nous allons parler maintenant des rapports. Ils se font en arrière avec la région prévertébrale, avec le plexus cervical et sympathique cervical et l'artère et veine vertébrale. En dedans, ils se font avec l'axe aérodigestif du cou, avec le pharynx et le larynx, la trachée, l'œsophage, ici, la trachée, le nerf laryngé supérieur et le récurrent. Les rapports se font en avant, au-dessus de hyoïde, avec les muscles soéhuidiens et la glande thyroïde. Au-dessus de l'océlie, ils se font avec la région sisywidienne et la glande submandibulaire. En haut, ils se font en avant avec la région parotidienne et en arrière avec l'espace sous-parotidien postérieur. En bas, ils se font avec le médiastin en dedans et en dehors avec la région susclaviculaire.